Le recensement, c'est sûr. Toutes vos informations sont strictement confidentielles. Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission nationale de l'informatique et des libertés. L'INSEE est le seul organisme habilité à exploiter vos informations. Elles ne peuvent donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal. Vos noms et adresses sont nécessaires uniquement pour être sûr que les logements et les personnes ne sont comptés qu'une fois. Ils ne sont pas conservés dans nos bases de données. Toutes les personnes ayant accès à vos informations, en particulier les agents recenseurs, sont tenues au secret professionnel. Pour savoir si vous êtes concerné par le recensement cette année, rendez-vous sur le recensement Le recensement, c'est utile, c'est sûr, c'est simple.